N'oubliez pas, metafy.gg, les avis, si vous êtes intéressés. En enfin, revanche, je suis pas dispo jusqu'en mars. En fait, oubliez, metafy, parce qu'après, en avril, je ne serai pas dispo. <rire> on en reparlera en mai. Bon, et il vient Jean-Claude, là. Eh, les mecs. je vais... Mec, c'est 19h30, quoi. Tranquille, je suis là. Bah oui, mais Qui... quelqu'un s'occupe de toi ou quoi, là Ne me dis pas que tu en train d'attendre, là, quand même. Oui, il y a exé pour la cam. Je pige rien. Vas-y, gla... hey, glasto. Glasto, il m'a l'air débile les mecs. Ça va être chaud. Je suis salle d'attente. Glasto Oui Oui monsieur là Oui monsieur Qu'est-ce que c'est que ça là Je suis dégoûté, j'ai eu un problème avec mon opérateur toute la, toute la journée, genre pour ce soir, c'est tombé au mauvais moment, et du coup bah j'ai rien le temps de setup, c'était pas chez moi. Bah, moi, attends, attends, attends, attends. Problème d'opérateur, tu me dis en vocal. Tout à l'heure dans le chat, t'as dit un problème avec le PC et sur Metafy, non, tu m'as dit non, problème non. perso. Tu te fous pas un peu de notre gueule, Glasto PC, non, PC, tout va bien. C'est juste euh, la... la, la conne... Sur vraiment opérateur, la connexion, genre, plus rien. Plus rien, plus rien. Le, la box en rouge. Merci Bouygues Télécom. Et pour problème perso, j'ai fait au plus vite. Genre, j'écris perso, c'est plus rapide qu'opérateur. Pour mmh, mmh. bon, pas te... Euh... Mais là, du coup, tu n'as pas internet Si, tout va bien, juste que j'ai pas de caméra, parce que j'arrive pas à le faire. Tout va bien là. D'accord. En fait, La dernière fois, je t'avais demandé si j'avais besoin de la caméra ou pas. Oui, oui, oui. Et, et euh... je t'ai répondu oui, oui. Bah, non, le problème, tu m'as répondu que non, genre c'est comme au euh, bon vouloir. Non, j'ai Non, non, non, oui, oui, oui. Bon, j'ai du mal comprendre alors. Oui. Bon, allez, let's go, on y va, parce qu'autrement, ça va durer 3 heures, autrement. Glasto, GLASTO. Là, ça va être militaire, hein, je te le dis, hein. ça va dépoter. Très eh bien. Ok. Faut bien. que je j'ai regardé tes autres trucs, ça va, tout, tout va bien. Ok, ça marche. Prénom euh, Lucas. Genre comme euh, Squeezie, quoi. C'est ça. Comme Georges Non. Pas Georges Lucas. Non, ça aurait pu, mais c'est okay. tout que j'aime pas Star Wars. Ah ouais, ouais. Mais t'aimes bien Harry Potter Non plus. Ok, C'est cool. pas que j'aime pas, c'est pas intéressé. Ok. Ouais. Wow. Âge euh, 19. Ah ouais Ok. Ville euh, Région parisienne. Je peux dire la ville exacte ou comme tu veux. Vas-y, c'est pour toi, hein. Et les gens vont te retrouver, hein. Vu que t'es arrivé avec une heure de retard, ils vont peut-être te péter la gueule. Hein. Euh, parfait. Euh, Beson Beson Genre, comme Bézon, quoi. Euh, non. B -E Z C'est ça. S à la fin. Beson. Ok, c'est vers où, Beson C'est dans la région parisienne, le 95. Luc Beson. Pff, oh la vache. Activité, le retard. emploi. Euh, pour l'instant, le chômage. Mais sinon, je travaillais dans le commerce. Je travaille à Noroto. Attends, t'es au chômage et t'as réussi à être une heure en, à la bourre Oui. Félicitations, hein. Je comprends Des pourquoi t'es au chômage, hein. Peut-être, peut-être que c'est ça. Souris, j'enchaîne. J'ai 203 LightSync Logitech. un Je vais un toi, il y avait une logique de vouloir progresser de mémoire. Bon, ce qui était un ouais, peu de je stagne un peu ouais. Ok, tu stack dans quoi, t'as commencé quand oh, J'ai commencé au tout début sur, euh, sur console, du coup euh, j'ai un background de quoi De 1500 heures sur console, et du coup j'ai j'ai commencé en avril, j'ai acheté mon PC en avril, j'ai pas beaucoup joué directement à Rainbow parce que j'avais pas mon compte de Play, surtout l'argent que j'avais mis sur la Play, et j'ai commencé à tryhard vraiment le jeu il y a un mois et demi. Ah oui c'est tout récent Ouais, genre vraiment très hard le jeu. Donc toutes les maps on est bon, soit 1500 heures j'imagine quand même Ouais, niveau, niveau background, genre ça va, je connais, je connais le jeu. Mm -hmm. ok. Et tout ce qui est base, du coup, si ça fait que un mois et demi, tout ce qui va être settings in-game, tu les connais à peu près par cœur Toutes tes settings, non, euh, non, genre sensibilité horizontale, verticale, euh, etc. Quoi. Bien évidemment, t'as enlevé ta... Ouais. T'as quand même euh, checké les trucs, genre on en a déjà parlé dans le passé. Enlevé l'accélération euh, souris sur Windows. Ça te parle Je crois, ouais. Ouais, c'est bon, ouais. Non non Attends, il attends, faut qu'on check. Il faut qu'on check. Tu bah, es bon sûr Ouais, <rire> ok. Faut pas que tu me dises oui alors que c'est non. hein. T'inquiète, hein. Mais faut qu'on reprenne tout. S'il y a l'accélération souris, ça sert à rien, là. Tu souris ouais, directement souris. dans Windows. Il y a un truc qui va s'ouvrir de settings souris. Enfin, propriété souris, je sais pas. Tu l'as en français, j'imagine, le Windows Glasto Ouais, souris, ouais. Bah, enfin, Parfois je te perds en fait, je te perds, quand je te pose des questions j'ai l'impression que tu mets euh, 10 minutes à me répondre poulet. J'ai un petit souci, j'ai des gens à la, la maison, genre bah, ma soeur et tout ça, mon frère et tout ça. Ouais coup, bah, bah, écoute, dis-leur d'aller se faire. Je peux pas vraiment. Ok, enfin, c'est ce que je fais moi. C'est pour ça que du coup bah, je vois plus ma famille. Ok, il y a un truc qui s'appelle améliorer la précision du pointeur. Ok, il a coché, il fallait pas le cocher. Il était coché Ouais, il était coché. Bon, ben c'est bon, on peut arrêter le coaching. Hein. Ah, parce qu'il fallait pas le cocher Ah, si, si, si. Mais. Non, faut le cocher ou pas le cocher Non, faut qu'il soit toujours décoché. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça, quand tu m'as dit, j'ai commencé le PC il n'y a pas si longtemps, c'est le premier truc qu'il fallait vérifier. Et c'est pour ça, je te dis, on arrête le coaching dans le sens où pff, tu peux pas être bon avec ça d'activer. C'est pas possible. Donc, par définition, avec ma souris sur mon tapis de souris de 10 cm exactement, capteur à capteur, 10 cm de mouvement sur ma souris. Alors, sur Rainbow Six, ça va arriver au pixel près au même endroit que je le fasse. Imaginons, il y a une séparation entre A et B de 10 cm, que je fasse A à B très rapidement ou que je fasse A à B très lentement, j'arriverai toujours au même point euh, sur mon écran. Je vais faire, euh, si c'est 10 cm, je vais faire, je sais pas, 30, 30 degrés, 40 degrés. On s'en fout, mais l'idée est la même. Alors que toi, du coup, entre A et B, si tu vas tout doucement tu vas peut-être faire 20 degrés. Et si tu donnais un grand coup, alors que par exemple, tu t'es stressé, machin il y a un mec qui tire dessus et tout, et bien là, tu vas peut-être faire 70 degrés. La sensibilité ouais, de la augmentait et euh, de <rire> façon exponentielle en fonction de la vitesse de ton, de ton capteur. Ça, c'est bon, en tout cas. Ensuite, du coup, la sensibilité horizontale, verticale, sensibilité ADS. Est-ce que ça te parle Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, c'est la sensibilité, euh, voilà, de la sensibilité. Ouais, mais je la veux, je veux le montant, je veux le niveau, je veux le truc, je veux tout. J'ai pas la même sensibilité ADS, euh, genre, euh, comment ça s'appelle De vertical. D'accord. C'est-à-dire crois... que t'as vraiment envie d'être pas bon sur le jeu, quoi. Tu t'es dit, je vais me mettre tous les handicaps dans la... Je vais tous les activer. Pourquoi ça bah, C'est sûrement, ta... en fait... sur... sûrement à cause de ton Axel. Ok, on va retour prendre à zéro, tu vois. Euh, c'est normal que tu stagnes. Hein. Tes DPI, du coup, sur ta souris, ça te parle euh, Je sais c'est quoi, mais j'ai pas trouvé le montant. Quand j'ai préparé le coaching, j'ai de voir un peu okay. ma souris. C'était combien les montants -tap de. Je vais mettre jeu. Il, a aussi, il est en train de démarrer. Il faut que tu aies le G-Hub. Ouais. T'étais sur 400 Ouais, 400. 400. Okay. Il. il y en a d'autres dans la grande ligne. Là. Euh, non, non, il y en a C'est un bouton bleu, jaune. Et Il y a marqué 400. Et les autres, 400. à côté, il n'y a pas d'autres marqueurs. Non, non, non, aucun marqueur. Comme moi, mon live, tu... du coup. Okay. Comme toi, pareil. Nickel, impeccable. On me fait un petit check-up, pour reprend les bases, juste sur la partie cross-air placement, recoil, contrôle, les bases, bases, bases. Go. En fait, genre, l'attaque, je sais pas quoi jouer. Genre, ça me rend fou. Genre, je peux jouer du Yann, je peux jouer... Là, en ce moment, je suis sur Capitao. Pas te cher. Avec le canot allongé, je vais voir la méta un peu. Ouais, mais Chut. oublie la méta Capitao. Non, c'était pour l'arme, elle est incroyable. Mais... Euh... Ouais, mais non. Ok. Mais Capitao, <rire> j'aimais bien. <rire> ouais Mais, mais non. non. Dis alors, petite question, vite fait. Attends, je te tue. Ouais. Ouah, ça lag, attends. Oh, oui. C'est normal, c'est R6. Euh, tu m'avais dit le toggle, j'avais juste tes streams. Le toggle, pas toggle, c'est ça ou pas, genre Ouais, quand euh, je reste Non, ça, c'est le, en français, euh, s'incliner, lean. Ça, c'est ce que t'es en train de faire. Toggle, c'est activer C'est le fait que quand tu fasses E, une fois, il reste penché. Ouais. D'accord Et tu peux avancer là, comme je... ça, quoi. Voilà. Là, je, par exemple, là, j'ai appuyé sur E pour revenir. Ouais. Ok, ouais. bah moi je suis pas comme ça, moi je suis en hold. À partir du moment où j'arrête d'appuyer sur le E, ça revient tout seul quoi. Et du coup tu conseilles pas La plupart des la plupart de, de joueurs qu'on connaît pourtant comme des joueurs avec des mécaniques assez incroyables euh, ont du hold, tu vois. Je sais pas, un Sheiko va être en toggle, un spoit est en hold. Un bolo est en hold. Et puis quitte à parler de joueurs incroyables, je suis en hold. Rien que ça déjà Parce que moi je Sheiko que non j'ai jamais, jamais fait, jamais entraîné. Bah toi, tu, oui, tu, reste comme tu es, ouais. c'est très bien en tout cas, c'est pas une erreur. Okay. Je, suis à 80, je suis à 90 de ping, toi t'as 108 je vois. Bah du il coup, est 21h, c'est peut-être Ubisoft. Hein. S'il te plaît, prends ta souris, va te mettre dans ouais. un coin là, le coin qui est à ta gauche. Tu vas faire en sorte que le capteur, au bord de ton tapis de souris à gauche, ouais. l'emmener doucement jusqu'à ton tapis de souris à droite. Tu devrais faire normalement, un... allez je vais dire un 400, 400 degrés. 360... 360 plus attends attends attends attends attends attends tu, tu fais quoi, là attends attends là Je là, tout le tapis. Tu as mis... tu as dit tout attends attends attends tout attends attends attends attends attends attends attends attends attends attends attends attends attends la moitié quand tu dit 300, 400, là. What attends dit attends là attends attends attends attends là. attends attends mets tout à gauche de mon tapis Tout à gauche Ma souris attends attends attends bord à gauche. Ouais ouais Et là, j'ai fini à peu près. Et ta sensibilité c'est 19. Ouais. Mais ton tapis il fait, il fait 16 mètres. Le tapis il fait 20 km, soit il a 1800 de DPI. Mais non, il a 400 de DPI. T'es sûr et certain, tout à l'heure sur le G-Up, t'as regardé la même chose que moi à l'écran. Et le truc en jaune c'est 400. Et ça voudrait dire que toi, au moment où t'as Peut-être a un deuxième, je sais pas. Je me rappelle. J ah, essayé de le relancer là. Loulou, il faut que tu. Enfin, désolé, mais il faut vraiment que tu, tu regardes. T'es pas en train ah, de me troller, que, hein, ah. on est d'accord. Hein. Non, non, je te promets, je te trollerai pas. Non, non, c'est parce qu'en il y a différents jeux en fait. Et genre. Euh, sur, sur Rainbow c'était différent. Et en fait y a les Configuration sur le bureau là, et configuration en jeu. Là, là, tu devais être à. 1006. Bah, moi, tout est par défaut, ok Une erreur, c'est survenue, appuyer sur le bouton de redémarrer. Bon, on s'en fout, bah vas-y, redémarre. Ok, clique dessus en plein milieu, on est d'accord. Ok. Le 800, tu le prends et tu fais comme si tu le sortais totalement euh, de l'écran. Ok, oui. ok, tu... c'est Voilà, compliqué. nickel. Parfait. parfait. Oh, c'est lent. Ah, c'est ah, horrible. Ah, bah, bienvenue. Bienvenue. Euh, bienvenue. Ah, c'est horrible. Ta vie va être horrible, mec. Tu vas peut-être parfois devoir <rire> bouger ta main. <rire> Sur je le tapis souris, oui T'as été en 1600 dpi avec l'accélération souris, tu m'étonnes mon gars Le chat du voisin il oh pétait mon non. gars, tu faisais trois tours sur toi même Je comprends pas, je stagne sur Edmo 6 mon gars C'est la vie ça, tu vas voir, tu vas, aller, tu vas aller chercher, ça va être précis mon gars tu vas cliquer, ça va être précis. Mais lui 800 ouais non. Ça. bah si, je vais mettre 800, c'est bon, je rigole. Non, vraiment vraiment, je me sens vieux vraiment je Mais on s'emballe, tu veux te sentir vieux et bon ou tu veux te sentir oui, vrai, oui. jeune et Vieux et bon, c'est bien. Voilà, bah mets 800 dpi. Hein. Décale le 400, du coup. Faut que tout soit par défaut. Hein. Bon, J'ai euh... jamais vu ça, moi. Je viens de le découvrir, ce truc-là. Après, vraiment, moi, c'est un truc que je supporte pas. Mais en soi, le, le truc du, de la configuration des profils, c'est la possibilité de mettre 800 sur ton bureau parce que t'as envie d'utiliser deux écrans et 400 sur Rainbow Six parce que t'as envie d'utiliser Rainbow Six. OK Moi, je sais que The, The Division, par exemple, je peux pas jouer à 400 ou 800. C'est impossible. Je dois fou, des Tu devrais même. même pas jouer à The Division, mon gars. C'est un, un, un jeu, bon jeu. Pue, là. Y'a rien qui va. Merci Ubisoft, j'aime bien votre y a jeu. Y'a rien qui va euh, avec euh... la PPGTA. Y'a rien qui va. Parce que je fais, du, je fais du RP. Ouais, je sais que tu fais du RP. Enfin, J'imagine. Ok, <rire> allez. T'as 16 000 de DPI et une accélération souris. J'imaginais bien que t'étais <rire> pas un joueur professionnel de FPS, hein. un... Non, bien sûr. Je vais te changer ta sensi. Tu restes oui, mais... pas à 800, 19, 19, hein. 800, je vais te mettre en 12, 12, hein. Très bien, très bien. Moi, j'écoute, hein. moi, je change tout. Je change tout, je m'habitue. Mm. Bah visiblement non, hein. tu, tu chiales parce que tu vas devoir faire 20 cm de plus avec ta non, main. Non mais je chiale je c'est chiale, pour l'entertainment, maintenant moi je vais le faire et <rire> c'est tout, je joue <rire> Je joue maintenant, moi je m'en fous, je t'ai pas chialé en mode, non je changerais pas. Oui. <rire> Bien sûr que je change. avant t'avais la... la... t'étais en 1600 dpi, 19-19... Non, 19-23. Ah oui, 19-23, <rire> oui, qui... et ça changeait en fonction de l'alignement de Jupiter et d'Uranus. Oui, au cas où, au cas où, de l'hygrométrie aussi. Ah, je vais être ah à 19 euh... aujourd'hui. Et du coup j'ai réussi à mon TP1. À part ah savoir alors. changer les DPI, il aura pas eu 30 minutes, donc 25 euros femmes pour lui. Cobralito, tu vas la faire... Oui un peu. C'est pas possible, ça... Moi je, je suis pas invité. à la minute, je suis pas un parkmètre, mec. C'est ce qu'on m'avait dit quand j'ai acheté le truc. De quoi que je serai à la minute Non, l'inverse, que tu, tu prendrais le temps et que même si ça doit durer un peu plus longtemps pour gérer des problèmes oh importants. bah euh... ouais bah quand je tombe sur des cas... Mais... Hein. Mais je suis obligé j'ai un minimum de conscience professionnelle hein, là Non mais euh... les gars, je suis mon TP1, vous pouvez merci stab si vous voulez, je suis mon TP1. Genre ah, une game du P1, ça y est, en je suis marseillais. Je sais, franchement, je sais pas comment t'as fait. Dans les comms, bah je prends les câbles, je prends les drones, euh, je fais que droner pour la team. Genre si un round je dois rester au spawn pour droner, bah je drone. Parce qu'en attaque, je suis perdu, je n'aime pas. Genre à part jouer Thermite terminer t'es PTL T1, je ne sais pas quoi faire. Aïe bien sûr. Bah, la tu m'étonnes, de... là t'avais, mec, ta sensibilité là, c'était... Mais non, rien à <rire> voir avec la sortie je pense. Là c'est juste ah. la de comment je me sens en jeu genre. Okay. Après bien sûr, si vous faut faire quelques kills, pourquoi pas mais... Oui, accessoirement, bah faut cliquer sur des têtes à un moment quand même. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis pas le top fragger des teams mais... mais après tout ce qu'on me disait souvent c'était, bah bien joué, tu donnes des bonnes infos genre. Ouais c'est ce que je dis à mes potes nuls aussi. Ah ouais. <rire> Je suis nul mais ça va. Bah là ça va, hein. là, là franchement tu vas te transformer mon gars, dans, dans un an t'es au Seximutational hein Ah ouais Ah bah là, là là, là, là, là tu vas Bah, voir, tu ouais. serais... bah si, si tu vois un pseudo de merde sur le stage tu, tu verras mmh. que c'est moi. Glasto, l'homme qui il y a un an avait l'accélération sourire. Non, il y a un an avait une manette entre les mains. C'est vrai, non mais j'imagine déjà dans le futur donc euh, un an ce sera aujourd'hui en fait. Ah ok, ouais. bah ça, ça va trois... c'est dans trois mois, euh... dans trois mois tu me dis... Euh... Dans un an du coup ouais. Ouais. Let's go hein, Tu viens pas. là où j'attends pour rien encore Tu sais, tu sais ah, que je t'attends je... là Ah ok, désolé, j'ai pas reçu. Mais j'ai pas reçu dans 8, en fait depuis tout à l'heure. Ah d'accord, mais ton jeu est lancé Ah bah oui, j'attends D'accord Ah ok Ah désolé, je pensais que t'avais compris, désolé. Oui. My bad. C'est ma faute. Mais je peux pas qu'on oui ok. Mm. Putain, je savais qu'il y avait un problème avec la sensi, quoi. C'est pour ça que je t'ai dit, mets-toi dans un coin. Je sais pas normal, <rire> c'est pas possible qu'ils me disent qu'il est mais moi je me disais t'as tu... fini là Bah je t'aime pas, à un, 3... un quart deux, tu plus de tu t'appuies dessus. Tu vas faire 400. Ah il a fait 400. Ouais bah mais bon. Et hop il y en a encore. J'éteins ton stream. Ouais c'est mieux. <rire> C'est pas drôle. Tu <rire> penses que Mopis il a un double screen ou... Je pense que cheat, toi, ouais. Je pense que vous me tous. De manière c'est soit je gagne, soit vous streamakez. C'est assez facile la vie. Comment je vais faire je... Désolé, je peux faire un peu ma drama queen ou pas De quoi Bah j'arrive, vraiment j'ai peur okay. Le but <rire> du jeu c'est pas de te saucer. Hein. On, est pas fait... On est pas en train de faire un 1 v hein. Le but du jeu, tu m'as payé non, pour que je fasse de un... toi un meilleur joueur. Non, mais je veux dire, non, je parle pas de ouais, j'ai gagné l'1v1, j'ai peur de perdre. Je parle de juste de jouer au jeu, genre. En mode là, euh, avec la science, ça fait bizarre. Ouais, ça va être compliqué, oui. Tu l'as mis à 8-8 Euh, ouais, ça aussi, ouais, je crois que tu me parlais de la game. J'ai mes un vite fait, Hop. Dans le noir complet, on est parti. Jamais dans le noir complet, c'est pas bon pour les yeux. Bon, j'aime la melee alors. Il me faut une vraie ah. lumière. C'est parti Il ah est derrière moi. Ah, en dessous Ouais, bah, Solis. -ce. Ouais, ouais, Solis. -ce. On me disait que c'était pas derrière moi, je t'entendais pas. Bah, là, premier truc, la sortie verticale, c'est trop de genre. Genre, l'arme part d'un coup. Okay. Est Stop. Je me permets de te dire. Stop, euh, c'est la zone de. C'est la sortie de zone de confort. T'avais une zone de confort et elle était inconfortable. Ouais. Même une personne qui a vécu toute sa vie avec deux plâtres au bras, ouais. tu vois ce que je veux dire, il va quand même sortir de l'hôpital, limite en se disant je suis pas habitué, ça fait bizarre. C'est pas très agréable. Alors qu'on est en train de lui donner pourtant la possibilité de ouais, récupérer ouais. l'utilisation de ses bras. Par ouais, définition, sortir de zone de confort, c'est rentrer dans la confort. Tu vois ce que je veux Atticulé. dire Moins confortable et tout. C'est ok de se plaindre, tu vois. Moi, si, je si ça m'arrive. Mais tu je me dis. Ah non, t'inquiète, je te le dis. ça te dérange. Non, non, je me Ouais, c'est juste en fait, pour t'expliquer un peu, genre. Pour voir que je te donne juste mon ressenti. Sinon, moi, je me, pas de soucis, je me tais. Pas de soucis, tu non, vois. Non, non, moi, c'est pour... Moi, je te donne juste mon ressenti pour voir que okay. si c'est normal ou. Oui, bah, c'est ce que je voulais te dire. Voilà, exactement. Personne sur la planète ne pourrait s'habituer rapidement aux changements que je viens de t'imposer. En tout cas, je fais pas ça pour, Comme... pour, faire, genre, pour... pour, faire... pour se plaindre de rien. juste pour. Si, si, je pense que tu as une pitch quand même, non, juste pour que tu me ressenti en mode. Ah ok, je vois ce qu'il a, je vais essayer de voir ou lui expliquer un truc tu vois. Ça va prendre du temps. Oh la Bien dinguerie, tu vas voir. Regarde la dinguerie. Parfait. Bah regarde. normal, Mais le spray le contrôle coup, mais... était parfait. Après, c'est normal, c'est la mémoire musculaire. Là, t'as pas tapé dans ton clavier Non, je suis obligé de taper là. Ok, bon bah c'est parfait. Je vais ajouter genre, quoi ai Je vais ajouter un petit logiciel qui enlève les, les murs. Nickel. Ah j'avais une question aussi. Je viens penser, parce que là j'ai Sledge avec les grenades. Par rapport aux nades, euh... t'as quoi en fait euh... Parce que moi, les nades, j'arrivais pas à bien à les mettre. En mode, j'arrivais pas à bouger pendant la nade. Je sais pas comment t'expliquer. Genre, euh... est-ce qu'il y a un paramètre à changer pour les nades ou. Non. Ou c'est moi, j'étais nul avec tes grenades Ah tes contacts Je ouais. t'en pas en fond Mais tu drones pas ich. Euh... Si, en fait, que je devais, mais... En fait avec Solis, j'aime pas, pas, pas quand tu drones on en avion avec Solis Genre... Euh, j'aime pas droner quand il y a Solis, mais il faut droner. Toi, il est pas dedans. Ouais, comment ça Qu'est-ce que tu racontes Je suis pas dedans. Ça fait 6h36, je suis en live, je suis un peu fatigué, c'est tout. t'inquiète, je, je suis toujours dedans. Mais. Je suis toujours dedans, et après je vais arrêter live et je serai dans ta mère! <rire> et là je suis dedans, là ça te va ou pas? Je suis réveillé? Mais avec respect, bien sûr, toujours mon respect. Toujours. Le moment, on sera contente. Bien sûr. Quand même, pas abusé. On... Quand je dis ça par rapport à vos mères, c'est pas pour leur manquer de respect, hein. c'est juste qu'elles puissent avoir au moins un homme dans leur vie, c'est tout, qui se mérite. Quand t'as bon, un bel homme comme 6-4, euh, bon. Hein. Moi c'est du social, hein. c'est du partage, c'est du don de soi. Hein. Quand t'es un Jedi de la Elle est belle, elle est belle. T'étais t'es déjà là Ah t'étais en bas, moi je pense que c'était en dans... haut Non c'était bien, c'était juste en bas. Oh, voyez ma petite tête. Bon, ça va, tu l'as euh... sensibilité, visiblement. Là, c'est de la précision. Je suis plus dans la précision que dans le, dans le moule shot. Bah, si t'es pas dans la précision, de toute façon, tu peux pas dépasser le platine. Hein. Je l'ai déjà dit, machin et tout. Tu peux jouer sur les gens, mais à un moment, le, le vrai Rainbow Six, les vrais oui, bons joueurs de Rainbow Six, ça commence à être pas les bons. J'ai pas dit excellent, j'ai pas dit très bon, j'ai pas dit pro, j'ai pas dit exceptionnel. Donc ça, ça, veut, ça veut tout et rien dire. Euh, bon. Mais les vrais bons joueurs de Rainbow Six, ça commence à partir de, euh. à partir l'heure actuelle. Platine avant. Ok, ok. C'est là qu'on commence à avoir des personnes qui savent à peu près se placer et à peu près tirer. Et la différence derrière, elle va jouer sur le fait que le Platine va peut-être décaler euh, comme ça, là où moi je vais aller décaler une pixel line. Euh, si je suis Diam, c'est un champion, bon, bah ça va jouer sur encore d'autres éléments. Quoi. Désolé, je veux pas vraiment sans le shoot, je veux plutôt sur la prise Non, de... t'inquiète, c'est bien. Ah que bouge Ah je voulais me barrer derrière mais c'est ta... En fait t'avais punch les scouts ou t'étais resté dans la porte Non non j'étais resté là où tu m'as vu la première fois Après j'ai juste fait la ligne pour éviter te... de... que tu puisses repartir dans la kitchen Et après moi j'aime bien jouer les clutch a rien c'est souvent un clutch hein Ouais J'aime bien les jouer les clutches bon plantées au final. Retake tu veux dire Ouais j'aime bien retake, ouais, exactement. Les, les gens ont extrapolé le terme de retake vers Rainbow Six, mais il n'y a pas le principe de réel retake non, comme non, tu pourrais l'avoir avec non. du stuff par dessus pour euh, que tu vas une garder, une non. Ouais, sur Rainbow c'est pas une strat de retake, tu peux pas te permettre de retake à un moment. Exactement, tu, exactement. Si posé, ça peut jamais être une strat où tu es dans une logique de je les laisse et... Si c'est posé c'est dans tes drames. Bon, Absolument. Sur le drone, sur le lit Euh, non, le drone tu l'as pété, j'ai juste baillé avec le drone. Le drone est tout en bas, mon drone que t'as ta caméra. Putain, tu mords pas là-dessus, c'est chaud. Ah <rire> Pourquoi <rire> t'as stop Ça aurait pu passer si je stoppais pas à cause du Mélusine que bah... j'avais pas en considération pris des heures fait que ça t'en donner rien à moi, t'as les me travers et c'était pas renforcé Euh ouais mais t'étais protégé par euh... Mais ouais ouais ouais ça aurait été, ça aurait été relou J'ai quand même flippé bah, J'avais un m... mur renforcé, en fait la pote a automatiquement rotate Mais si t'avais pas rotate tu me tuais juste à travers le mur genre parce que t'étais oui. pas, pas renforcé, Ouais mais j'avais renforcé, bon après c'est pour euh, m'amuser un peu Puis pour voir euh, la réaction mais c'est... Pourquoi t'as... Ouais je sais pas T'as bien en entendu fait, eu... le fait que la musée était trigger du côté de la landry J'avais déjà lâché, déjà lâché. Ah. Et j'avais de la poche parce que t'as été à deux push donc t'avais fait au moins 40% sur le Diffuse. C'est au top hein oh c'est ça, tôt. ça Ouais je suis au top, je suis, ouais. suis chambre heureuse. Okay. Oh, oh ça tête, prend ça. pas ça Ah ouais toi aussi Non c'est vraiment une tête en plus. Ah, oh, non tu la couches oh. <rire> je t'entends pas la Cook. Ouais parce que, que j'ai utilisé ton C4. <rire> non, non, mais juste le, le découpillement de la grenade, j'entends pas. Avec le bip bip bip bip bip. Ouais ah, bien joué Bah ouais. après le but c'est pas... Euh, je, je sens que t'es un bon joueur, mais le truc de, du aim, en gros, la problématique est toujours la même. À partir d'un certain rank et à partir d'un certain niveau de jeu, j'évite de dire aux gens de prendre une heure de cours avec moi. Parce que c'est forcément beaucoup plus facile d'orienter une personne qui débute que d'orienter une personne qui est excellente. Puisque la différence entre très bon et excellent est beaucoup plus difficilement perceptible que la différence entre très nul et nul. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, c'est... Toi, tu as un niveau qui fait qu'il faudrait plus qu'on parte sur des logiques d'analyse de VOD. Ça va jouer plutôt sur ton placement, au final. Les gens qui meurent, c'est soit parce que ils se font tuer parce qu'on leur tire dessus parce que leur aim était pourri. Grosso merdo. Et leur mécanique et tout ce qui touche à la mécanique. Mais c'est aussi, bien évidemment, les éléments de type « Pourquoi t'es là ?» à Ce moment-là, qu'est-ce que tu fais là à 35 secondes Pourquoi tu es là à 40 secondes Pourquoi est-ce que tu es pas en train de faire ça Et puis d'autres éléments plus stratégiques de pourquoi ça c'est renforcé Pourquoi ça c'est pas renforcé Pourquoi tu préfères jouer cet opérateur là Là, là, c'est pas vraiment de la stratégie stricto sensu. C'est vraiment ce qu'il faut faire au bon moment, genre le décision de Ouais, exactement. Savoir ce que j'ai besoin, savoir de ce que j'ai besoin pour arriver au point de faire ça. Mais j'essaie de jouer en squad, mais c'est trop dur de faire une ou deux games avec des mecs inconnus. C'est ce que je faisais à l'époque, comme je dis la play et tout ça. Vraiment, tu peux pas jouer tout un temps avec les mêmes mecs parce que déjà c profils différents et parce que tu dois t'habituer à eux, pas les gens s'habituent pas à toi, c'est toi qui c'est toi qui s'habitue à eux et j'aime oui. pas. Tu m'as l'air d'être quelqu'un qui parle beaucoup. Oui. Ok. Tu m'as l'air d'être quelqu'un qui est vif d'esprit. Ok. Peut-être. Mais oui. peut-être que parfois on t'a déjà dit que tu parlais trop. Oui. Ok. J'étais pareil que toi avant. Donc l'avantage de l'anglais c'est que tu fermes un peu ta g et t'es obligé Ça. du coup c'est un, <rire> une barrière à la pollution. Tu vas pas être en mode euh euh euh, euh, euh <rire> il est bibi euh mais non mais Y'a pas de ça. Parce que t'es tellement nul en anglais et t'as tellement les flips de dire de la merde en anglais et de mal le dire avec ton niveau de. Merde. Parce que on est français donc on, on s'auto-insulte sur notre accent dégueulasse. Tu vas pas être en mode non, non, Yeah, okay. I do really think that you're a piece of shit. Tu vas pas le faire, ça, tu vois. Ouais. C'est un très bon filtre à, à la sanité, si je puis dire, et à la pollution. Désolé, je suis, euh, mon cerveau est euh, complètement off. Je te fais des oui. retours, je vais aller manger. D'accord. je vais bon aller dormir aussi. Je te propose pas de, parce que ça va durer trois heures autrement, de me poser des questions. En revanche, je te dis, non. mon Discord est ouvert. S'il y a des questions, tu me Ma les poses inquiète. et tu me laisses 72 heures à peu près pour y répondre et je te réponds, ok -moi, moi, je peux rester avec toi pendant trois heures encore, mais pas toi. Yes Non, moi, je vais aller manger. T'avais qu'à pas arriver non. en retard. Oui, euh, désolé. J'espère. Que tu continueras si t'as les moyens voilà et euh, parce que c'est cool et bah merci pour en tout cool. cas vraiment surtout à l'époque avec Merit, ça, ça marche allez dégage et tu me poses des questions sur Discord bon ciao et hop il y en a encore on aurait dit euh, le magicien avec le torchon